Demande 55. le paradis Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien-aimée Béni soit notre amour Permets-moi de te trouver et de t'honorer en toutes choses, afin que s'effondrent les apparences trompeuses et les lumières artificielles qui cachent les immondices et détournent de ta splendeur, afin que se révèle la véritable nature de l'être, et qu'enfin jaillisse librement et gratuitement la source de toute abondance en chacun et pour toujours. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.